Master si au Sénégal, j'entendais le chant du mouaisin Ici j'écoute Jay-Z, l'état cérébral proche du végétal paysine, je conduis, j'enchaîne les miles à BX avec mes gars de l 81 1 Quand mes potes partent pour LA, les portes claquent Direction un pauvre par vodka, pour Belay Demain ça ira mieux, plus les verts se vident et plus l'équipe envisage un avenir radieux. On n'est pas des rageux, juste subjectifs, on sub Porte plus et pître Avec une éthique de mafieux Petit type, On va reprendre les rênes Les gars dites moi qu'on est les meilleurs Avant que je me tranche les veines Que l'album n'est qu'une question de semaine Qu'on regardera le soleil en face une fois sorti De cette sombre mer Want the Game ensuite, c'est un nouveau jour, la terre fait un nouveau tour. Après la haine, vient la J'ai verré dans les rues où il ne faut pas traîner. À l'heure où les les cartons à la télé. Un par le sommeil, mes paupières se ferment. Et le soleil se lève. J'ai verré dans les rues où il ne faut pas traîner. À l'heure où les polos partent au boulot, tête baissée. Un fait par le sommeil, mes paupières se ferment. Avec les mêmes fêlés à l'affût d'un abri lambda. Rien d'autre à faire si ce n'est moisir dans ce bar. Yeah. les ses avenues, ses habitants qui avancent Tête baissée, Tu peux les voir presser le pas devant le pas qui d'en face. face. Le même refrain d'avril en mars, il déprime. Pourtant, c'est pas dimanche soir. Qu'est-ce qu'ils diraient si je leur disais que je voyais ma vie dans le rap? Que ma vraie femme, c'est s'est ligne et puis mes trafiquants d'art. J'ai erré dans les rues où il ne faut pas traîner. À l'heure où des cartoons à la télé Je m'envoie mon dernier whisky J parle avec des prolos qui ne comprennent pas mes propos Mais qui chient sur la police et la politique Demain le café ferme ses portes Définitivement moi il me reste encore quelques clopes Et mes collègues en guise de ciment Mes paupières se ferment J'ai guéri dans les rues où il ne faut pas traîner a l'heure où les cosmatiques partent dans la télé. Rappel par le sommeil, les paupières se ferment. Et le soleil se lève J'ai erré dans les rues où il ne faut pas traîner. À l'heure où les polos partent au boulot tête baissée. Rappel par le sommeil, les paupières se ferment. Et le soleil se ferme. Oh, yo, ici le soleil fait des promesses qu'il ne tient jamais. Il y a la vie, la mort. Puis rien après Certes il est toujours au rendez-vous Entre 6 et 8 heures Comme remède à l'insomnie Je n'ai que spliff et liqueur. J'ai nié les clubs, les fausses Rihanna Et les sosies de Drake A l'aurore tube et j'entends des symphonies de peine En quelques heures les anges deviennent de vulgaires aspects aux prunelles Je confonds les rayons du supermarché Et ceux du soleil le vent Avec l'espoir de vivre de l'art correctement trop de Si assis me pose de drôles de questions, et s'il passe, c'est du violon pour qu'on s'explose le caisson. J'ai connu les problèmes de peste, les hôtels de rêve, toujours en dite là comme une hôtesse de l'air. Mais rien n'est perdu tant que le soleil se lève. J'ai gagné dans les rues où il ne faut pas traîner, à l'heure où les cosmatiques retournent à la télé. Un peu par le sommeil, mais faut se faire. Et le soleil se lève J'ai erré dans les rues où il ne faut pas traîner A l'heure où les polos partent pour le baissée, baisser fait par le sommeil, mes paupières se ferment Et le soleil se lève J'ai erré dans les rues où il ne faut pas traîner A l'heure où les gosses matricardent à la télé fait par le sommeil, mes paupières se ferment Et le soleil se lève où les prolos partent au boulot tête baissée rafé par le sommeil, mes paupières se ferment Et le soleil se lève